C'est dans le Christ de Jésus que vous serez... que tu es aussi présent au Sopar. Que ton nom soit béni encore ce matin, qu'il soit glorifié encore en ce jour, mon maître béni, ça, ce que tu nous as accordé, comment cette une joie d'être rassemblé dans ces lieux. Combien nous chantions les chants des cantiques avec allégresse, mon Père, combien nos âmes s'élevaient devant toi, reconnaissant connaissant réellement ta grandeur à toi, mon maître béni, Père. Ce que tu as déterminé, tu l'accompliras certainement père. Et nous réalisons combien nous sommes attachés à toi, parce que c'est toi qui nous as appelés au notre Dieu. Et c'est toi qui nous conduis aussi, mon au béni, mes Père Tuissant. Et dans ces bon moments, mon maître béni, Père Saint, nous sommes un peuple privilégié. Parce que le Dieu du ciel a trouvé bon de nous choisir aussi, Père. Et nous soyons ton peuple à toi, mon Maître béni, Père. Pour marcher à la cataparte, en battre encore, bénéficiaire de père terre, dans ces temps, où nous vivons ce bar. Merci pour les hommes des cantiques qui sont montés devant ton trône de grâce. Merci pour chaque prière, mon béni, mes Saint. Merci encore pour chaque âme rassemblée en ces lieux, bénémoins, père. Et ceux qui sont aussi à l'écoute encore, de Père, qui sont aussi. Béni, mon béni, mon Père. Oh, nous nous préparons à ta rencontre, mon roi. Sois avec nous encore ce matin, mon maître, dans mon prière, Père Saint. Nous voulons entendre ta voix, nous conduire encore, Père. Nous parler, béni, mon Père Saint, parce que nous avons tellement besoin de toi. aide nous encore un soutien, Père. Merci encore pour nos péchés, mon béni, mon Père Saint. Et que ta grâce soit avec nous encore aujourd'hui. Merci, merci pour les cordes. Merci pour les cordes, mon Père. Pardon d'avoir ainsi prié. Au nom Amen. du Seigneur sauveur et sauvage, et du Christ. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Combien il est bon notre Dieu, combien il est merveilleux notre Seigneur, de nous avoir accordé encore le souffle de vie ces jours pour que nous soyons rassemblés dans sa maison, pour faire que nous puissions élever nos voix et tout notre cœur devant son trône de grâce pour le louer, le remercier encore pour ce qui nous a accordé la joie d'être un peuple qui lui est attaché, un peuple qui lui est aussi soumis, un peuple auquel il a aussi ouvert les oreilles pour entendre, et aussi euh, il a aussi ouvert les yeux pour qu'il puisse voir. Nous remercions notre Dieu de ce que certainement, c'est comme l'Écriture l'a dit, c'est à lui de conduire nos pas. Et sur ce chemin où nous sommes, c'est lui qui nous a placés. Il connaît réellement aussi le chemin parce qu'il a dit Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nous le remercions de ce que. Il nous a pas laissé seuls, il a fait la promesse de pouvoir venir d'être avec nous, de pouvoir nous conduire et, et nous instruire et de pouvoir réellement aussi nous préparer, nous aider à ce que nous puissions nous préparer de la bonne manière comme les saintes écritures les disent aujourd'hui. Nous remercions le Seigneur parce que nous pouvons voir qu'il est vraiment fidèle à sa parole. Euh, ce que le Seigneur a, a déclaré depuis les temps anciens, rien ne peut effacer cela, même pas Amen. les temps, même pas les hommes, même pas les lois des hommes. Ce que Dieu a, a, a déclaré reste réellement aussi Amen. ferme et cela s'accomplira certainement. Il a dit à Jérémie, que vois-tu donc Jérémie C'est une assurance pour nous tous. Hein? Il dit, je vois les branches d'Amandie et alors le Seigneur lui répond, mais tu as bien vu parce que je veille sur ma parole. Amen. Nous sommes heureux de savoir que le Dieu qui est l'auteur de cette parole, il n'est pas mort, mais il est vivant. Amen. Et qu'il veille certainement sur sa propre parole. Amen. Et quel le privilège aussi pour nous de savoir qu'il nous a donné cet héritage, réalité de pouvoir, et posséder cela et que nous sachons que c'est aussi notre propriété. Amen. Ah oui, c'est tellement merveilleux de savoir que Dieu nous a aussi donné un héritage. Puisqu'il est c'est lui qui a fait la promesse et nous savons aussi de tout notre cœur qu'il est aussi capable de pouvoir aussi accomplir sa promesse. Amen. Nous savons qu'il est l'alpha et l'oméga, le ménage, commencement et la fin. Amen. Nous nous rassemblons parce que nous avons la certitude de ces dieux en qui nous avons vraiment pu placer notre confiance. Amen. Comme je l'ai toujours eu à pouvoir le répéter, nous devons toujours considérer que nous ne nous rassemblons pas ici comme toutes les autres églises ou religions. Parce que ceux qui s'appellent les religions où ils disent, effectivement, n'ont pas été dans la volonté du Seigneur. Dieu a eu à pouvoir également projeter, mais il s'est frayé lui-même un chemin pour qu'il puisse arriver à pouvoir se choisir un peuple avec lequel il fait l'histoire, en fait. Et nous, nous devons être conscients que nous, nous soupirons et implorons la grâce du Seigneur pour que nous soyons parmi ceux-là que Dieu lui-même s'est choisi, et avec lequel effectivement, le Seigneur continue la marche aujourd'hui, faire effectivement l'histoire. Ceux qui ont eu à pouvoir réellement aussi penser que, en fait Dieu était avec eux et qu'ils ont eu à pouvoir établir effectivement leur endroit et comme nous pouvons le voir dans les scènes d'écriture effectivement Dieu ne s'est pas arrêté là, Dieu a continué effectivement son chemin de manière à ce que ceux qui il a eu à pouvoir appeler puissent arriver à pouvoir s'élever et sortir effectivement lorsque hein, l'esprit humain cherche à pouvoir maintenant établir les choses comme l'homme le souhaite. Nous remercions le Seigneur de ce qu'il il nous a posé aussi cette grâce de pouvoir vraiment avoir les yeux ouverts pour que nous puissions voir et prendre conscience que réellement que c'est Dieu qui est en action. Nous prenons dans les Saintes Écritures, au livre de Jean au chapitre 17 que nous avons lu hier, avant-hier je pense, ou jeudi je suppose que c'est cela. Nous lirons donc une portion de l'écriture dans Jean au chapitre 17. Est-ce là euh, verset 24 où le Seigneur dit, Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'il voit ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Amen. Amen. Je te remercie encore ce matin, mon sauveur, pour la grâce que nous avons trouvée devant ta face de nous tenir encore ici, Père, pour pouvoir réellement. T'es loué, t'es glorifié, et aussi surtout pour entendre ta parole, Père. Nous sommes un peuple que tu as mis à part et qui désire tant que tu puisses vraiment agir, Père. Tu suis vraiment nous pardonner encore nos enfants, nos péchés, Père. Je suis encore inspiré, Seigneur, parce que nous avons soif de toi. Nous avons soif de Dieu vivant, de ta parole à toi qui est claire, pas puissant, et celle qui transforme aussi l'homme, Père. Nous te remercions encore pour ta bonté, ta grâce et ton amour, d'avoir aussi prié pour le Seigneur Jésus Christ. Amen. Recouvez vous à dans l'écriture que nous venons de pouvoir lire, c'est tellement merveilleux de pouvoir réaliser que ces paroles sont les paroles exprimées par le Seigneur lui-même. Et, et comme je le disais encore, c'était dimanche, jeudi, pardon, voilà, je pense que c'est cela. Voyons quelque chose de particulier dans cela, c'est la manière dont le Seigneur, lui, a, a pris et exprime effectivement les choses. Vous savez, lorsque la parole, elle est écrite, et comme le Saint-Écriture le démontre effectivement, puisque nous l'avons ici dans nos mains, et comme nous l'avons aussi à pouvoir s'y référer tout à l'heure avec Jérémie, dont le Seigneur a posé la question de pouvoir savoir ce qu'il voyait effectivement, et le Seigneur lui a bien dit que euh, je veille sur ma parole. C'est vraiment une grâce extraordinaire. Une joie, une reconnaissance à l'endroit de Dieu, de ce que il a dit, et non seulement il a dit cela, mais il a permis que cela soit écrit. Pour que cela puisse servir vraiment de témoignage et surtout d'un puissant reconfort pour celui qui a cru en fait. Parce que pour l'incrédule, et l'incroyant, ça ne lui dit rien du tout. Mais pour toi qui as eu à pouvoir croire réellement en ce Dieu, que ce Dieu existe, en réalité, que je crois que. Le monde n'est pas venu effectivement comme ça par l'abstrait, mais que ce monde est venu par, par ce Dieu qu'il a, qu a créé. Et puis ces Dieu effectivement s'est aussi adressé effectivement, aux hommes. Et la grâce qui m'a accordée c'est que je vais pouvoir entendre aussi la parole qui a touché mon cœur. Et j'ai reconnu que ce que la Bible dit, c'est que cette parole a dit, était vrai. Et là maintenant je me positionne en tant que croyant, et non pas un incrédule Et quand je suis maintenant croyant, c'est-à-dire que je crois maintenant c'est Dieu, et je m'attends maintenant à ce que ces dieux me disent ce que je dois faire et comment je dois avancer et là maintenant il dit ceci il dit mais je veille sur ma parole quand je peux entendre effectivement que c'est dieu qui a eu à pouvoir parler effectivement il n'est pas un dieu qui est un qui peut arriver à pouvoir voir ce qu'on appelle l'Alzheimer je sais pas si c'est est-ce qu'on appelle ça Alzheimer merci Bon, vous connaissez ce que c'est, Alzheimer, c'est difficile, parfois il y a des noms, mais Alzheimer, okay. Comment tu dis encore Alzheimer. Donc il n'est pas quelqu'un qui peut avoir cette maladie-là et pouvoir oublier, c'est quelqu'un qui se souvient très bien, dans le moindre détail, parce que l'homme aujourd'hui, comme un homme, on peut être avec lui, mais il peut oublier même ce qu'il m'a dit. Et en plus, là, si cela passe des années et des années, effectivement, il oubliera. Mais lui, il dit, je veille sur ma parole. Amen. Alors là, je trouve un puissant reconfort Amen. dans ce que lui, il a dit, parce qu'il veille là-dessus. Donc, pour, pas pour le mais pour moi, le croyant. Amen. Qui a trouvé, effectivement, après, avoir s'approcher, que c'est... Je comprends, effectivement, que Dieu existe, et que la Bible est la parole de Dieu. Et c'est Dieu, maintenant, il me dit, mais moi, ici... Ne pense pas que ce que tu lis là est une histoire. Non, non, non, non. Ce que tu lis depuis la Genèse là, c'est ce que j'ai déclaré et j'y vais, bien sûr. Même si c'est des centaines et des centaines d'années sont passées, Amen. je n'oublie rien. Nous Amen. Amen. devons être conscients, frères et sœurs, que nous avons une grâce extraordinaire, nous qui sommes des croyants. Amen. C'est vraiment un, un, un, un privilège de pouvoir réellement se tenir là dire que oui en tout cas je crois. Et quand je dis je crois, je le crois parce que j'ai l'assurance que celui qui a parlé là, il a dit que je veille là-dessus. Non seulement il a dit, mais également aussi il a prouvé qu'il est vraiment fidèle. Pas fidèle au prophète, pas fidèle au prédicateur, non. Il est fidèle à sa parole. Amen. Parce que la Bible dit que tout homme, tout homme, Allez, lui, tout, homme Allez, lui, lui. tout homme, sans exception, tout homme, sans venu pour mater, mais que Dieu seul soit venu pour faire. Donc il, il aime être honoré. Ah. Et il ah. veille effectivement sur, sur ce qu'il lui, il a eu à pouvoir déclarer de sa bouche. Et c'est pour ça qu'il nous donne un témoignage, effectivement, un exemple aussi extraordinaire. Il dit, mais avez-vous déjà regardé, effectivement, quand la pluie tombe? Mm -hmm. Alléluia! Amen! Il dit, mais ça, c'est pour marquer d'un saut, ma parole. Quand la pluie tombe, elle ne serait jamais au milieu. Elle doit descendre, Amen. arroser, faire son travail. Amen. Il dit, il en est ainsi avec ma parole, Amen. elle ne peut pas sortir de moi Amen. sans avoir accompli les choses pour lesquelles elle a été envoyée, donc toi qui es croyant, sois sûr Amen. que si ma parole Amen. sort Amen. elle doit accomplir, Amen. rien ne peut arriver à pouvoir arrêter ce que moi j'ai déclaré Alléluia. alors quelle confiance et quelle assurance effectivement, il a voulu que cela soit écrit pour que toi et moi nous puissions avoir ce témoignage. Ah, non. ah non, mais Dieu, s'il arrivait que je puisse penser que, en tout cas, tu n'es pas un bon Dieu, mais quand je regarde, parce que tu l'as écrit, c'est écrit ici, si tu es censé pouvoir tenir ta promesse. Amen. Amen. Ah oui, c'est comme quand tu fais signer en fait un document de reconnaissance de la dette à quelqu'un. Mm -hmm. Vous connaissez ce qu'il veut dire, hein? Amen. Vous prêtez l'argent à quelqu'un, tu dis, bon, tu signes, hein? tu soulignes, monsieur tel reconnaît avoir reçu de M. Tel la somme de ceci que je dois rembourser effectivement à date de CD. Il ne peut pas nier. Et quand le temps est là, tu lui montres le papier puisque tu as signé, tu reconnais effectivement et puis c'est quand même toi qui as signé ici. Donc, ta parole, ta signature elle est là. Tu reconnais que c'est toi qui me de l'argent. Puisque j'ai un témoignage. Donc, Dieu a permis pour que, et c'est pour ça que nous devons comprendre une chose qui est très importante. Il faut que le croyant comprenne une chose, c'est que le Dieu du ciel qui est l'auteur de sa parole qui a appris que cela soit écrit, effectivement, ne cherche pas que quelqu'un lui facilite les choses. Amen. Alléluia! Vous n'avez pas, vous, à faciliter. Dieu dit, bon, peut-être que ce pacte ne pourra pas aller dans... Non, mon frère qu'il a dit mmh. que je suis Dieu Amen. ton Dieu, invoque-moi mmh. dans ta détresse Amen. alors moi je suis dans une détresse vraiment Seigneur c'est pas quelqu'un d'autre qui l'a dit oh. tu as fait de moi que je sois un fils à toi, Amen. que je sois une fille à toi Amen. je suis vraiment dans la détresse Amen. et tu as fait écrire par les prophètes Amen. que invoque-moi dans ta détresse Amen. Amen que moi, je te délivrerai et tu me glorifieras. Alléluia. Ceci est ta parole, quand même. Alléluia. Il n'y a Alléluia. pas un autre qu a Dieu qui l'a prononcé. Dieu est l'auteur. Alors, Seigneur, Alléluia. je suis dans la détresse. J'ai te vans mon Dieu. Alléluia. Pour et ma soeur, Alléluia. Dieu, Alléluia. Dieu Alléluia. Alléluia. Ça, est du ciel, Dieu répondra. Amen. Ça, c'est pour le croyant. Amen. Alléluia. Alléluia. Parce que... L'apôtre Paul, Pierre a dit Ce n'est pas en suivant des femmes habilement conçues. Non, non, non, non, non, non. Il dit C'est comme, ayant vu, sa majesté. C'est pas vrai Amen. Et puis, l'apôtre Paul dit plus loin Il dit Mais nous vous déclarons ceci d'après la parole du Seigneur. Amen. Vous vous souvenez, non Amen. Ouais. Donc, il y a. <rire> <rire> un appui sur lequel le vrai croyant le croyant doit réellement se reposer et c'est pourquoi l'écriture oh Jésus Christ, mon Seigneur, mon Seigneur, que ton nom soit vite. l'écriture, vous avez remarqué comment l'apôtre Paul disait ici je vous rappelle frère Amen. que l'évangile que je vous ai annoncé Amen. dans Amen. lequel vous avez persévéré. Amen. pour autant que vous le retenez tel que je voulais annoncer oui. parce que moi aussi j'ai aussi reçu comme je voulais annoncer. Oui. Mais j'ai reçu ça comme moi il y avait très bien Un Corinthien chapitre 15 c'est bien 1 oui. Corinthiens 15 comme... 1 Corinthiens 15 1 Corinthiens chapitre 15 oui. très bien. voilà, voilà. c'est toi.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 Alléluia. Selon les Écritures. Amen. Donc, c'est tellement si important pour Dieu. L'Écriture. La parole qu'il a prononcer. C'est la raison pour laquelle il insistait pour que les prophètes qui annonçaient puissent mettre cela par écrit. Que ce soit aussi un témoignage. Mon frère, dans le fond, prête attention ici devant, s'il te de plaît. C'est important. Parce que quand il a permis que le prophète, parce que c'est toujours nécessaire, frères et sœurs, ce que nous entendons, parce que c'est là que Dieu dépose la sémence au de l'Église. Nous grandissons dans les choses de Dieu. Il faut que nous sachions maintenant placer profondément notre confiance dans ce que Dieu nous fait savoir, pour que nous ne puissions plus demain végéter comme des bébés. Amen. Quand il y a un problème, on entend murmure à gauche, à droite. Ceci doit cesser. elle le sort, il y a un temps où nous étions des enfants. Après, oui. Il y a un temps où nous parlons de... Maintenant, il faut un temps où nous agissons comme des adultes, Amen. Amen. Parce qu'il faut qu'on soit des enfants. Et... Amen. Qui ont un caractère, qui savent effectivement où ce qu'ils en sont. Dans le cadre des choses qui concernent Dieu. Non, on pas dit verset, du cas, il a été en Séveli. 1 Corinthiens 15. Il a été en Séveli. Vous suivez Et il est ressuscité le troisième jour. Selon. Alléluia. Oh ah oui, mon frère. Donc ce que je tiens dans ma main n'est pas une chose à prendre à la légère. C'est tellement d'une importance capitale pour Dieu. Parce que. C'est ce qui est écrit ici, effectivement, qui régit, en fait, le monde dans lequel nous nous trouvons. Tous les systèmes que vous voyez, tout ce qui se passe, effectivement, le soleil qui s'élève et qui se couche, c'est parce que la Bible l'a dit. Amen. Amen. Les civilisations qui apparaissent, et qui partent et qui disparaissent et qui reviennent, la Bible l'a dit. Vous vous souvenez, non La bête, elle était n'était plus. Elle est C'était écrit, non C'était écrit, non Vous vous souvenez, non J'appuie d'isclat pour dire c'était écrit ainsi. Qu est ce que nous voyons, non mm -hmm. Donc, Dieu les ciels veille à ce que le croyant puisse arriver à pouvoir trouver puissant le Dans La chose dont il a tellement... La certitude de pouvoir tenir, il dit Ça, c'est vraiment ce que toi, tu as eu à pouvoir dire. C'est quand même merveilleux, ça, oui. Parce que le croyant, c'est lui qui a tendance à pouvoir toujours prendre Dieu à sa propre parole. Amen. Je crois dans un psaume, il me dit effectivement que. Quand le monde est bouleversé, mm -hmm. nous montrons Nous sommes sans Et puis, quelque part, le juste, Amen. lui ne craint pas le mauvais. Parce que son cœur est confiant Amen. en son Dieu. Amen. Pourquoi est-ce que son cœur est confiant en son Dieu C'est comme comme les saintes écritures le montrent effectivement, quand il parle d'Abraham. Alors, la Bible dit qu'il ne considéra point que son corps était déjà usé. C'est extraordinaire, non Un homme comme vous et moi, il ne considérable point que son corps était déjà usé, était déjà usé pas, mais, une, mais ayant une pleine conviction que ce qu'il promet, c'est-à-dire qu'il avait déjà dit quelque chose. Donc l'homme, Abraham, avait eu donc la parole sur laquelle il pouvait s'accrocher. Oh frère, nous connaissons. Je vous en prie, prêtez attention. L'homme Abraham avait eu cette parole. Et, et qui était donc la parole sortie de la bouche que nous avons lu avec vous, vous connaissez. Et la Bible dit que lorsque même son corps lui montrait le contraire, Abraham ne voyait pas le contraire Amen. de son corps. C'est-à-dire que même quand il montait avec son fils Isaac. Alors qu'on lui a dit clairement que, viens mon fils, cet enfant, il se souvient de la parole, de oh, je Dieu. Je il dit, mais, Anissa, Amen. Amen. Amen. C'est la nommée pour toi de postérité. Amen. Je veux que vous prêtiez attention, frère, ça. Parce que croire à Dieu, ne pas, en fait, historique, en fait, c'est de ou bien avec désinvolture, ou dit « Bon, je suis un croyant. Non, ce, je est toujours répété, c'est encore plus profond que cela. Regardez une chose. Comment pouvez-vous m'expliquer, frère et soeur, qu'un homme construit comme vous et moi, avec la même capacité humaine, <rire> il entend bien, on lui dit, viens, mon frère, ton fils, il monte avec. Est Ce qui est vraiment touchant, c'est de voir que... Là, ça, ça me touche toujours quand je vois cet homme De voir que cet homme a vraiment pris le couteau, si c'était la comédie, il n'allait pas le prendre quand même. Il a pris le couteau, il a pris le feu, il a vu... Tu te l'accordes effectivement, tout ce qui est nécessaire. Et il monte avec son enfant. Et quand l'enfant lui pose la question, il dit à son enfant L'éternel, c'est pour moi. Amen. Ça, vous savez Amen. Ce qui est encore particulier avec lui, c'est que, avant de monter à la montagne avec l'enfant pour aller offrir, il dit aux gens qui étaient venus avec lui, il dit Mais moi et l'enfant, nous montrons là-bas. Nous montons pour aller adorer frères et sœurs. C'est vrai qu'à force d'écouter, c'est devenu comme une histoire. Jésus lui dit Mettez-vous dans la peau d'Abraham. Entrez dans cette peau-là. Il dit Mais nous allons monter là pour adorer Dieu. Moi et le civique, moi et l'enfant, nous reviendrons ici. Pourquoi Abraham a eu à voir dire cela La Bible dit que en qu'Abraham Abraham disait qu'il montait. Il savait une chose. Lorsqu'il montait avec l'enfant, déjà quand il était là avec ses serviteurs et l'enfant, Abraham était sûr et certain d'une chose, c'était quoi C'est qu'avec lui et l'enfant, ils vont partir, avec lui et l'enfant, ils vont revenir. Mais pourquoi vont-ils revenir mais oui, je sais que je vais mettre le couteau, je vais tuer mon fils. Il était sûr et certain que lui, Abraham, il allait tuer Isaac. Mais il savait une chose, même si je le tue, il va mourir mais Dieu du Ciel va le ressusciter. Amen. Abraham croyait en la puissance de Dieu Amen. dans la résurrection. Amen. Après, il faut qu'il qu y ait quelque chose. Qui soit plus profond que ce qu'on peut mener comme foi. Et, et déjà la salle au bas de la montagne, avant de monter. Il dit, moi et l'enfant, nous partons. Vous avez déjà lu ça, non mmh. Mmh. Qui n'a pas encore lu Qui n'a pas ah, tout le monde a déjà lu, non mmh. C'est Genèse 22. Moi et l'enfant, nous montons pour aller adorer là-bas, avec le couteau, avec le feu, avec la colle et vous avez vu comment il a fait Il a étalé son fils là avec la corde. Et il a pris le couteau, oui, moi, devant le couteau, Dieu soit béni. Aye. Il prend vraiment son couteau, il lève la main, Aye. il va enfoncer dans Aye. Isaac son propre fils. <rire> là en bas, il a dit, je reviendrai avec mon fils. Mon frère et ma soeur, ta foi à toi. Un pouvoir extraordinaire. Alléluia. Alléluia. Alléluia! Parce que le Seigneur a dit: si votre foi est comme un grain de s'élever, oh, vous n'y az pas cette montagne. Entre toi et moi, la montagne de Amen. La foi que toi tu as. C'est la vérité. C'est la vérité, mon bénédiction. C'est 100% vrai. Oui. Parce que c'est cette foi-là, ma soeur, mon frère qui fera qu'il y ait un changement en toi Amen. pour revêtir cette nature, mon frère. Amen. Parce que sans Amen. cette foi, rien ne va se passer. Il faut plus que Amen. cela, mon frère. Hallelujah. Une telle confiance, une telle assurance Hallelujah. que tu regardes effectivement, tu regardes la chose. Tu vois rien d'autre. Rien d'autre. Ça, c'est lorsque le Fils arrive à, à, au sein du Fils. Tu ne vois rien d'autre que ce yeah. que ton yeah. Dieu à toi a dit. Amen. Donc tout ce qui est contraire Amen. à ce que Dieu a dit n'existe pas. Amen. Amen. Amen. Amen. Yeah, C'est sûr et certain. Je veux que vous prêtiez attention. Quand la parole sort de la bouche de Dieu, le croyant s'y accorde. Amen. Parce que Dieu lui a donné. Des assurances et des certitudes, qu'effectivement, quoi Ah La parole qui est sortie de ma bouche, elle ne pourra jamais rentrer en moi sans avoir accompli les desseins pour lesquels elle a été donc envoyée. <rire> oh C'est une grâce. Être un croyant, c'est une grande bénédiction. Amen. Amen. Dans un monde comme celui-ci, où l'incrédulité bat son plein, où on fait tout, effectivement, pour que l'homme ne puisse pas attaquer avec le son de Dieu, on a multiplié tout un tas de choses, en ce... ah, puisque la technologie tellement... Vous avez un niveau tellement, tellement si élevé que l'homme, son esprit, est constamment occupé par des choses. Mais c'est dans cette génération ici, où, effectivement, il faut de vrais Croyant. Alors que dans une génération comme celui-ci, effectivement, on a parlé de ce qu'on appelle l'émancipation des femmes qui sont devenues, effectivement, aujourd'hui, et qui et qui peuvent, en fait, aujourd'hui, c'est plutôt la femme qui est la tête que l'homme soit la tête. C'est renversé, en Dans une génération comme celui-ci, effectivement, il y a plus de droits aux femmes, les femmes que les hommes. Dans un temps comme celui-ci, effectivement, on dit aux femmes, à la maison, il y a, seulement, il y a deux têtes. Toi, tu as la tête et l'homme, c'est la tête. Mais oui. Chef de famille, tu es chef de famille, il est chef de famille aussi. Vous êtes tous les deux chefs de famille. C'est dans cette génération que Dieu dit, alors, là, femme, Soyez soumise à vos maris. Alors là, ah, monsieur. Monsieur, ce pas possible. Tu sors d'où de la caverne ou de la jungle je ne sais pas quoi de quel contrôle, pour nous dire, nous. Femmes évoluées dans un monde évolué comme qu ceci. Que que nous, femmes, on doit se soumettre aux autres. et la femme doit se soumettre à son mari, effectivement. Alors. Je suis bourgmestre je suis, je sais pas moi quoi, je vais me soumettre à mon mari. Chef, directeur, je ne sais pas de quoi. je et puis me soumettre à mon mari. Mais non. D'ailleurs, depuis que je suis devenu ou je ne suis pas moi, chef de quoi, je ne fais plus de la cuisine. Hein. Mmh. Je me vois là, en 30 mettre en eau, ma cuisine. Et donc, je cherche d'abord une dame qui doit d'abord faire le ménage parce que l'aspirateur, je parle d'un je suis sûr qu'il oui, oui, oui, oui, oui, euh, j'arrive dans le la maison à plus maison, il faut, il faut un cuisinier, je ne sais pas moi, mais c'est l'homme qui devait cuisinier, à ce moment-là ça, fait, ça fait, toucher, toujours, fait toujours, on toujours discuter oui frère, mais quand même, dans cette condition moi je n'ai pas pouvoir expliquer, moi, est autre, parce qu'il ce avait des petits vous vous vous il Femme, soyez soumise à vos maris en toutes choses. N'est-ce Amen. Amen. pas vrai C'est ce que la Bible dit. Amen. Et, et ça, c'est là que la confusion vient. Ça, ça n'a jamais été une obligation que Dieu dit. Tu dois mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Ma soeur, madame, mesdames et messieurs, parce qu'il y en a beaucoup qui me disent, mais. mais Dieu ne vous a jamais obligé de vous soumettre à un homme. Amen. Non. Alléluia. Non, Dieu. Tu... d'ailleurs, je vous dis, il n'y a pas d'obligation. Amen. Mm -hmm. mm -hmm. Qu'est-ce qui se passe, effectivement Il se passe que, ce que la parole de Dieu, quand elle vient dans l'homme ou dans la femme il y a quelque chose qui se passe. Lorsqu'on a eu à faire des mélanges, effectivement, la parole vient trier. Amen. Il positionne la femme à sa place, l'homme à sa place. Amen. Et la femme devient naturellement femme. Amen. Alléluia. Amen. Elle n'est plus masculine, non. Elle devient femme, femme. Amen. Et l'homme devient homme. Amen. Amen. Ben oui, on ne fabrique rien, on se dit. C'est tout à fait normal puisque la Bible a dit que ça soit ainsi. Ce c'est la parole qui a dit. Amen. Et quand moi je vois la parole, je suis un homme, j'ai la place de l'homme. Amen. Amen. Je suis une femme, j'ai la place de femme. Amen. Mais c'est quand je n'ai pas vu la parole que j'ai est Parce qu'ils n'ont par pas encore trouvé la place en moi. Amen. Oui. Quand la place est. Parce que c'est elle qui nous ramène à la position. Elle nous positionne, elle nous restaure. Est-ce qu'on nous a fait tout un tas de choses avec ça, Et les sangs mélangés, avec, avec des choses qu'on a appris, oui, et révolution, les et, révolutions, et, les papiers, les femmes étaient à l'époque, c'était très joli, les femmes. Vous avez remarqué, non, dans les années, où oh, 5 ans par-là, par effectivement, ils avaient des longs jeux. Vous ne voyez pas une femme qui montait à cheval, les jambes écartées comme ça, vraiment Non, on voit une femme qui s'assied comme vous, vrai avez connu, non vous connaissez la reine d'Angleterre oui. Vous avez vu quand même comment il montait cheval, non oui. la reine est assise comme ça Et Je oui, vous n'avez pas vu Oui, elle est Et assise comme ça en tant que reine, elle est passée, moi je pas comme ça. Oui. Aujourd'hui, non, on enjambe, on en a... Puis c'est pas bon pour les dames. Oui. Bon, je n'ai pas à faire tout ça, c'est que trop trop droit à faire. c'est vrai. Vrai. vrai. Oh, mais monsieur, tu y es dérangé. Il n'y a pas de problème. Oh, ouais, Non, oui. non. Quand Dieu dit quelque chose dans sa parole, le croyant trouve un puissant encouragement. Amen. Parce qu'il sait qu'effectivement, que, ah, donc comme nous l'avons entendu, effectivement, que, et invoque-moi dans ta détresse. Amen. Si ça n'était pas écrit, je ne veux pas pu le faire. Amen. Mais puisque je vois que cela est écrit, ah, oh, j'ai dit, mais je suis dans la détresse, mais je me souviens. Amen. Amen. Que c'est Dieu en qui j'écris aujourd'hui, m'a mmh. dit, m'a dit ceci mmh. Parce que quand je deviens croyant, les écritures deviennent ma propriété aussi. Amen. Amen. Amen. Ah oui, je pense que Dieu m'a donné. Amen. Amen. Alors maintenant il m'a dit, mais évoque-moi dans ta détresse, mmh. je te délivrerai tu me glorifieras. Mmh. Mais c'est sûr et certain mon frère, je ne lâcherai pas Dieu Amen. tant que ma situation ne sera pas changée. Mmh. Il y a des vrais croyants comme Jacob. Amen. Alléluia. Ah oui, frère. Jacob a lutté avec l'ange ici à cause moi moi Ah non, non, non, non. Moi, je ne veux pas te lâcher. Amen. Alléluia. Jusqu'à ce que ah, tu Amen. me donnes ta bénédiction. Parce que si toi, tu ne me dis pas là-bas, devant, je meurs. Oui, C'est vrai. Je suis le saint -ère. Ah oui. Et c'est ça. Et c'est quand même. C'est important pour nous de pouvoir réaliser la grâce que Dieu nous a accordée. Et savoir que quand c'est écrit, Dieu te donne en fait un appui. Toi en tant que croyant, sur lequel que, même si la tristesse venait de pouvoir te frapper. Alléluia. Il y a un confort quelque part. C'est pourquoi il a dit, Josué, Josué, mon serviteur, après Moïse, c'était plus toi. Vous voyez, non Ça, la succession de ministères c'est dans l'Ancien Testament. Vous vous souvenez encore Amen. Ne venez pas la nouveauté nouveau testament avec Non. Donc, il dit, mais voici, il dit, mais tout le monde qui frappe à vos pèches, je vous ai dit, mais il dit, mais toi, pour réussir dans cette vie, médite quoi la parole. Amen. Quand ça. Ah ah hein. Médite ma parole jour et nuit. Quand tu es dans une situation difficile, assieds-toi. Amen. Prends la Bible, et mon frère. Amen. Après avoir pris, dit, mais Seigneur, maintenant conduis-moi. Il va te faire lire. Il voit l'écriture qui prend vie pour toi. Il te dit, mais Seigneur, toi dont je parle. Tu as un problème, voici la solution. Dans les seines, je c'est mais Seigneur. Tu avais donc écrit ça. Oh, je m'accroche à ça. Alléluia. Oh oui, mon frère. Oui, ma soeur. Le Seigneur, notre Dieu, nous a donné un trésor. Extraordinaire. Satan, notre adversaire, Vraiment. il a peur d'une chose. Mmh. Vous savez ce que c'est C'est la vérité en fait. C'est ça, c'est pourquoi, vous remarquerez très bien, chaque fois que nous sommes là, on dit toujours prêtez attention, parce qu'il est le maître de la distraction. C'est la vérité, vous savez, depuis on on là. il est le maître. Vous êtes là Dieu sait que vous avez des problèmes, mais Dieu ne peut pas refuser de vous aider mon frère, il est là parce qu'il est Dieu et il veut te soutenir, t'aider, mais pense aussi longtemps que tu es assis effectivement, Satan sait que si tu prêtes attention, tu vas avoir la victoire, et il sera vaincu, mais il ne va pas te laisser. Il va te distraire, ah. tu es là en train de regarder, il te fait penser, oh, qu'ils avaient la viande, effectivement. Amen. Si tu avais les enfants, qu'est-ce qu'ils vont manger après ou oh, si tu t'avais qui si tu sortais en. Oh, beaucoup de choses. Alors que tu as un problème. Amen. Aussi longtemps, peut-être pas attention, effectivement. Il est content. Parce que ces démons s'accrochent à toi. Amen. Il va te mettre quoi Et c'est la patience. L'espoir va sortir. Regardez très bien. C'est toujours comme ça. Lève-toi, va sortir. Quand tu sors, tu c'était au Il moment où Dieu voulait te parler. C'est vrai, oui. Il va te faire bloquer. Tu vas faire meurtre. Il va te bloquer. mais qu'est-ce que tu veux lui faire dehors hein? tu veux lui faire quoi ici encore Oh, oh, oh, et puis tu rentres, tu t'es passé. passé. Donc, Satan est très rusé. Et pourquoi Le Seigneur dit dans Matthieu, je pense, au oh, chapitre 13, je que c'est là, où les semeurs restent pour pour semer. <rire> J'aime cette parole, effectivement, l'Islam. Enfin, mais vous, vous avez remarqué comment il a expliqué. Il dit, mais quand quelqu'un entend la parole, la le malin vient pour faire quoi? Il vient pour enlever, De peur que la personne ne croit et ne soit sauvée. Amen. Sur et certain, mon frère. Donc, il a dit, médite ma parole. Jour et nuit, c'est ainsi que tu réussiras. Dans tout ce que tu entreprendras. Amen. Amen. Amen. Amen. Alléluia. Oh, oh. Vous savez, je reviens dans Jean 17, c'est merveilleux. Dieu a une façon de montrer aux croyants, et quand le croyant arrive à pouvoir réellement atteindre ce stade de confiance, Amen. alors il sait une chose que tout est possible. Amen, Amen. Mais c'est vrai, parce que vous remarquez très bien que quand même le Seigneur était sur la terre quand il est venu devant la tombe de Lazare, chose impossible. Chose impossible. Chose impossible. Chose impossible. Amen. Mais il savait que Lazare allait sortir. Amen. Pourquoi était-il sûr que Lazare allait sortir de la tombe Vous savez pourquoi c'est exactement la même chose qu'Abraham était sûr qu'Isaac Il avait lui-même dit, mais cette maladie est pour la gloire de Dieu. Mm -hmm. Si ça n'était pas ici, il n'allait pas descendre. Mm -hmm. Mais il savait très bien mm -hmm. ce qu'il allait se passer là. Mm -hmm. C'est ça la relation qu'il y a entre le croyant et Dieu, et il doit prendre Dieu au monde. Amen. Il est redit. Je veux revenir, il est bien. Vous savez quand. On, dans, dans, dans, dans Marc, chapitre 23-24, je pense, effectivement, sur les disciples qui venaient de Maïs, effectivement. Ils étaient tellement tristes, mais pourquoi wow, vous êtes tellement. Vous êtes triste, de quoi vous entretenez-vous en étant si triste Qu'est-ce qu'ils ont répondre Mais tu es le seul ici, ces à Jérusalem, ne sachant pas ce qui s'est passé. Il s'agit de ce Jésus, hein, et nous, nous, nous espérions, hein, nous, parce que ce serait lui, en fait. Je vois là maintenant. Morts et, puis, et puis, quelques, quelques femmes d'entre nous. Puis, ils sont des femmes. Dieu sait qu'on les hommes. Ah, oui. Elles sont venues nous dire que... Mais ils sont partis là-bas, on ne plus. Ils n'ont pas trouvé qu'il est ressuscité. On leur a dit qu'ils ont pas un problème. Pas bah, c'était des femmes. Oui. Ah, oui, ça. Et puis, ils disent encore que... En plus, nous avons envoyé des frères pour aller vérifier. Parce que vous savez, quand les, les, les femmes parlent, c'était Dieu qui a été ces choses. Les frères sont partis, mais ils ont trouvé les choses ainsi. Mais quand c'était les femmes qui l'avaient dit, eh ben, on n'a pas cru. Vous avez vu les réactions, non Amen. Les femmes, les femmes, les femmes. Mais c'était des soeurs. Qui aimait. Vous savez, Frère, je vous dis, Dieu d'Abraham, que Dieu bénisse ses sœurs. Amen. Quel amour, mon frère. Je n'ai pas vu ça, Pierre, a dit, mais où tu iras Je mais là, au tombeau, il n'était plus là, Pierre. Amen. Les soeurs n'ont pas eu peur des gars, Amen. effectivement. Elles se sont levées, même en étant trouvées, on n'a pas vu son corps, mais rendez-nous son corps, frère, hey, il faut aimer. Amen. Alléluia. Non, mon frère et ma sœur, c'est très touchant de voir. C'est un amour tout à fait extraordinaire. Même les corps morts, ils sont allés. C'est pour dire que même de son vivant, ils l'ont aimé. Jusqu'à sa mort, ils l'ont toujours aimé. oui. Puis qu'est-ce qu'il leur a dit Marc 24, nous avec Je pense que c'est Voilà. Oh. Il lui répondit, donc, Il lui répondit, mais ce qui est arrivé au suicide. Jésus des qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Et comment le principal sacrificateur et nos magistrats l'ont livré pour le faire pour la mort et l'ont crucifié. Nous espérions, à lui que ce serait lui qui délivrerait Israël. Et avec tout cela, voici le troisième jour que ces choses se sont donc passées. Il est avait... vrai quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés. Fort étonnés, en fait. Ils sont venus avec nous, ils, ils nous ont fort étonnés. Hein, ils nous ont fort étonnés, s'étant rendus de grand matin au plus, J'aime Dieu, il les regardait comme ça, il les écoutait simplement, comme on parlait. Et n'ayant pas trouvé son corps, ils sont venus dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Et les seigneurs les écoutaient. Comme. Et les anges, ils ont apparu depuis. C'est comme ça que la plupart des gens comme je disais sur le même aujourd'hui, quand quelqu'un a une expérience que l'ange du Seigneur lui est apparu, que ce soit une sœur ou un frère, on dit non, non, non, non, c'est pas possible, ça ne peut pas, il faut que ce soit un souverain sacrificateur. Voyez-vous, frères et sœurs, c'est là qu'on qu réalise qu'effectivement que lorsque on abandonne vraiment la voix de Dieu, et on s'attache effectivement à des histoires, de femmes, on ne voit plus très mal clair ce que Dieu est en train de prendre chaque frère et chaque sœur, n'est-ce pas d'abord? c'est parce que il faut qu'on revienne toujours aux choses simples mm -hmm. le saint écritures en soi, ne dit pas que l'ange de l'éternel mm -hmm. campe autour de ceux celui écrit est-ce qu'on a fait la différence entre homme et femme? Non. Monsieur. non. <rire> toi sœur, toi frère, quand tu crois l'ange de l'éternel est là, il peut t'apparaître aussi Amen. Amen. Amen, Amen. Est-ce que vous le croyez Amen, Alléluia. Si vous ne le croyez pas, il ne fera jamais rien. Amen. Ce n'est pas moi qui dis, c'est la Bible qui le dit. Amen. Alors le Seigneur leur dit, oui, c'est 22, oui, c'est 22, oui, c'est 22. Dit, verset 23 et n'ayant pas trouvé son corps, ils sont revenus ils sont venus dire que les anges leur sont apparus ils ont annoncé qu'ils étaient vivants quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils, sont, ils ont trouvé les choses, les choses comme les femmes l'avaient dit mais lui ils ne l'ont pas vu verset 25 alors Jésus leur dit ô hommes sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce que on dit le prophètes. Ne fallait-il pas que le Christ souffre ce chaud et qu'il entre dans sa gloire Vous suivez avec moi Amen. Le verset 27, il dit, et commençons par Moïse et par tous les prophètes, il expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Toujours dans toutes les Écritures, leur montrant effectivement que ce que Dieu a eu à pouvoir déclarer devait être la chose sur laquelle votre cœur et votre foi devaient s'appuyer. Alors que pendant qu'il était vivant, il répétait cela. Il répétait en disant que je ressusciterai le troisième jour. Il avait dit, il l'a répété, mais il écoutait, il le regardait, mais il ne prêtait pas attention. Et pourtant, on disait effectivement que la chose sera... Il croyait même peut-être pas qu'il ait pour moi mourir, effectivement, mais il dit, mais non, il faut que les grains doivent tomber dans la tête. Vous vous souvenez, non Amen. Et là, nous remarquons que le Seigneur a insisté pour que nous puissions certainement réaliser l'importance de la chose qui est écrite. Maintenant, revenons dans le Jean 17. Regardez. Jean chapitre 17, le verset 24. Regardez, frère, ça. Il se tient de vous. Il brille dans sa prière. Écoutez bien, frère. Il dit, Père! Parce que vous vous poserez la question de pouvoir savoir pourquoi est-ce qu'il a prié ainsi Nous hum. savons une chose les scènes Écritures disent que, dis que mis, mes paroles sont esprit et vie. N'est-ce oui. ah, oui. pas vrai Amen. Et l'Écriture nous a aussi montré les églises qui étaient dans étaient la parole de Dieu, n'est-ce pas vrai cest à que, lorsque il exprimait quelque chose, la chose devait se faire. Est-ce que vous suivez Bon, je veux que vous compreniez ceci. Qu'est-ce que c'est qu'une parole La parole est une pensée exprimée. Aussi longtemps qu'elle n'est pas exprimée, vous suivez oui. Elle n'a pas de fait. Vous pouvez être là, vous avez votre pensée en vous, elle n'a aucun pouvoir. Son pouvoir se manifeste lorsque vous l'exprimez. Oui. Prenez. Donc, si Dieu avait dit que la lumière soit, il n'y aurait jamais de lumière. Oui. Bien qu'il savait que c'était important lumière, il est gardé en lui, vous n'aurez jamais vu la lumière. Mm -hmm. Les ténèbres seraient toujours là, les Aussi longtemps qu'il n'avait rien dit. Rien ne s'est passé. Même mm. bien qu'il. Prêtez attention s'il vous plaît. Bien qu'il avait ça en lui, rien n'a laissé passer. Mais c'est quand il a prononcé la parole qu'elle est senti la puissance se manifester Il dit la chose arrive. S'il si dit rien, rien ne va se passer. Amen. Donc la puissance est la parole exprimée. Amen. C'est pas vrai? Amen. Et ici, qu'est-ce qu'il a dit? « Père, je veux que là où je suis, que ce que tu m'as donné soit aussi. Amen. Amen. Amen. S'il si ne l'avait pas dit, tu n'y serais jamais. Amen. Ah oui, mon frère, parce que ça, c'était en lui. Mais pour que toi, maintenant, tu reviens, que tu sois là où il est. Il fallait que la parole s'accomplisse. Amen. Amen. Il fallait que la parole soit exprimée. Là où je suis. Parce que, frère et soeur, cette parole qui est exprimée n'est pas une chose simple, mon frère. Et pas une chose, c'est là que vous devez vraiment prêter attention quand vous regardez et vous me regardez. Prêtez attention, frère, ce n'est pas une chose simple. Et il dit là où je suis, frère, quand nous pouvons considérer les choses, effectivement, quand nous regardons selon les Saintes Écritures, nous qui avons la grâce de connaître effectivement le mystère, nous savons quand même qui est Jésus le Christ. Est-ce que vous suivez Amen. Est-ce que vous comprenez Amen. Vous savez qui il est, non? Amen. Donc, et toi, mon frère, et toi, ma soeur, tu sais qui tu es Amen. Tu sais quand même que sous cette terre, qui tu es Nous sommes tous des ramassis, vous le savez Amen. Chacun de nous, vous vous connaissez aussi mauvais que nous sommes, vous le savez Vous vous connaissez quand même Amen. Amen. Chacun se connaît, mon frère. Amen. Et là, il dit, Là où moi je suis, je lis encore, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi. Et quand il priait ainsi, mon frère et ma soeur, sa prière s'adressait à Dieu pour qui Pour les disciples, non Vous l'avez lu avec moi, je crois, dans Jean, chapitre 17, verset 3, il dit Mais ils étaient à toi. Vous vous souvenez, non? Amen. Parlant de ceux qui étaient restés avec lui, Judas était parti parce qu'il a dit Mais je vais garder ceux que tu m'as donnés et aucun d'eux ne s'est perdu. N'est-ce pas vrai? Amen. Sinon, le fils de la perdition, enfin que les soit soient accomplies. Vous vous souvenez? Voilà qu'elle pria effectivement fait. elle dit Père, ben, je veux que là où je suis, là où moi je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi. Vous entendez cela Si vous regardez bien dans le saint Écritures, mon frère et ma soeur, parce que vous pouvez voir, dites, hop, de toute façon, est-ce que ça pouvait être autrement, c'est acquis ah, Si vous allez dans le livre d'Apocalypse, vous pouvez voir effectivement. De groupes de gens qui sont montrés dans les saintes Écritures qui sont aussi des croyants. Qui ont été des croyants, comme vous, qui ont aussi cru aussi, comme vous. Je vais donner juste un exemple. Si vous remarquez dans Matthieu chapitre 25, vous vous souvenez? Matthieu 25, vous vous souvenez? Il y avait combien de villages des dix vierges, non oui. Vous avez bien entendu Amen. Dix vierges. Oui. Donc c'était des gens qui effectivement n'avaient pas eu à pouvoir avoir quoi que ce soit, qui soit pour mêler avec autre chose, mais simplement nettoyer le Et bien pourquoi, qu'est-ce qu'ils avaient La lampe. Oui. nest pas vrai N'est-ce pas vrai Amen. La lampe, c'est la parole de Dieu. Oui. Et c'était lampe, effectivement, de pas éteindre elle avait la lumière mmh. que pensez frère à cette écriture ils avaient tous avaient des lumières effectivement Non, avait des lumières n'est pas vrai ils sont partis où à la rencontre de l'épaule suivez ma soeur suivez ne dormez pas ici ne prenez pas votre temps ici vous avez toujours dit effectivement, dites pas, je vais présent, ma présence, ça sert à rien. Si tu ne fais pas attention, le jour où tu vas mourir, tu vas regretter. Mm -hmm. Vous ne direz jamais, Seigneur, nous ne savions pas. Vous savez, nous avions des frères, nous avons des soeurs ici, qui étaient assis ici dans cet endroit, qui écoutaient la parole prêchée à cet endroit. Ils sont plus ici. Hein. Ne rêvez pas, frères et sœurs. Mm -hmm. Ces soeurs, vous connaissez, non Ils étaient assises là. Ils mais... écoutaient comme. Ils ont la même voix que vous entendez. Vous pouvez penser même être avec nous pendant cette vision. Mais ils sont partis. Personne ne pourra dire que je n'ai pas entendu, je n'ai pas écouté, je ne savais pas, parce que Dieu permet que la parole soit prêchée, évidemment. Hein, non seulement à nous qui sommes assis ici, mais aussi à ceux qui, de loin, sur les, les, les, les internets, qui écoutent effectivement. Pensez-vous que ce par hasard que le Seigneur. Je vous l'ai dit l'autre fois ici, le nombre de pays, non Pensez-vous que c'est par hasard que le Seigneur a permis que, ici, si la prédication aille loin dans laquelle on est précisé qu'il y le Parlement, le Parlement, le gens écoutent c'est pas par hasard. Hein. C'est aussi les jugements. pour ceux qui écoutent, on doit arriver à pouvoir comprendre, effectivement, où est-ce qu'ils nous ont. Donc, ils ont donc sorti, effectivement, ça et ça, Je pense que, les folles, ne pensaient pas qu'ils étaient folles. Ah, oui. Non parce que, et quand Nous avons aussi la même langue aussi autour de Et ça ne m'en est pas compte qu'elles étaient folles. C'est parce qu'en fait, le problème, c'est que c'est lui quelqu qui quelqu'un qui n'écoute pas la réprimante. Qui refuse, qui ne tourne l'oreille ne pourrait écouter la réprimante. Ce que la Bible dit, non Dieu dit et dit Timothée, bref, reste la parole. Dans toute occasion, favorable ou non favorable, réprends, censure et Amen. Car sure où les hommes ne supporteront plus la scène de vie. Ils auront mm. la démangeaison d'entendre des choses agréables qui se tourneront les Tout se tourner vers les femmes. C'est ça le problème. Je veux que vous compreniez, frères et sœurs, que pour que la chose arrive, il faut d'abord que Dieu l'ait dit. Si Dieu n'a rien dit, rien ne va se faire. Amen. Même pour que toi tu ailles au ciel, il faut que Dieu l'ait dit. Si Dieu l'a dit, il va accomplir ce qu'il a dit. Si rien n'a été dit, rien ne va se passer. Amen c'est pour ça, ces livres que nous avons c'est tellement d'une importance capitale, oui. c'est pas pour rien mon frère que Dieu a permis que cela soit écrit, parce qu'il n'accomplira que ça l'homme sur la terre a un privilège extraordinaire, Dieu à donner le plus beau, le plus grand, la plus grande richesse à l'homme, mais dans une, vous savez, comment dirais-je, pas dans une boîte, mais dans un récipient qui ne convient pas à la conception de l'homme. Vous me regardez, vous me mais qu'est-ce que c'est c'est vrai Vous voyez aujourd'hui la bataille qu'il y a chez les pharmaciens, enfin, chez les industries pharmaceutiques avec les hommes et les femmes, c'est quoi Chercher toujours des produits pour devenir jeunes. Amen. Qu'est-ce qu'on n'investit pas dans les milliards Dans oh, les milliards. Uh -huh. Pour que tu mets une goutte là, tu frottes, tu frottes, tu frottes, tu frottes. La peau qui oh, est comme ça, elle comme... <rire> est devenue comme... Les vrai. autres vont jusqu'à se faire injecter de sérènes. Uh -huh. Dans le corps, effectivement. Mais ça vous avez des problèmes de santé, vous ne pas oh, comment, comment vous voulez vous faire injecter J'ai entendu encore des choses horribles. Ça, c'est les hommes, allez voir. Quand un homme, il est un peu comme ça, il dit à ah, la femme, la famille, il faut que je puisse avoir mm. avec une torse aussi grande, des muscles comme ça. Mm. Là, ça que vous les voyez dans les grains, beaucoup de salles, des gym. Pourquoi Parce qu'il veut que quand il passe, oh là là, il allait. Si Dieu ne vous a pas donné ça, Amen. soyez ce que vous êtes. Amen. Amen. Il y en a qui vont avaler des comprimés. Et puis tu as fait. Et puis, même s'il si n'y a rien contre la Mais tout ça, c'est pour les femmes. Quand hein. ils passent du côté des jeunes filles, là. on regarde, mais il n'y a rien. Là. il n'y a rien là. Je vois que les sœurs se moquent ah, parfois. Je Qu'est-ce que tu as Tu n'es pas, quand tu n'as pas construit comme ça, reste normal. Ouais. Alors j'ai entendu que dans l Amérique, l Amérique latine, il y en a des jeunes hommes parce qu'ils voulaient tellement, tellement. J'ai dit, Seigneur, il faut être malade. Et on leur a dit, mais si vous prenez l'huile de moteur dans des sereines et vous vous injectez, eh ben, ça va gonfler. Et ils l'ont fait. Vraiment. Maintenant, quand ils ont fait l'huile de moteur, qu'ils ont injecté, la boule est faite comme ça, je joue et puis boule là. Vous savez, c'est horrible. Je vous dis, c'est vrai ce que je vous dis. Non, au lieu des boucles, parce qu'un homme ah, a des biceps comme ça, c'est normal. Mais eux, ça fait une boule là, comme ça. Puis une boule ici en dessous. Ici, c'est mince. Parce qu'ils se sont été les serrés. Hein. bon, il faut dire qu'effectivement, que l'homme sais pas tous les moyens à pouvoir euh, avoir une vie longtemps pour, pour oui. mourir effectivement parce qu'on parle des autres systèmes de pouvoir, on va congéler les corps parce qu'on va retrouver mais il ne faut pas aller là oui. ici dans ma Bible ici Amen. Amen. il est écrit qu il... Amen. enfin que quiconque croit en lui. le périsse au point mais qu'il ait la vie éternelle Amen. Dieu donne la vie éternelle Amen, Amen. Amen. Allez, Frère, Amen. mon frère et ma soeur hum. ça vous paraît bizarre mais vous n'avez pas besoin de botox, comme je l'entends, pour voir arriver va vous. À... Oui, soignez-vous, ce n'est pas un problème. soyez vous il ne faut pas aller gratter la peau, mais soignez-vous. Normal, vous n'avez pas besoin de botox. Pour arriver à pouvoir euh, faire tout ça, parfois ça vous forme, ça rend du difforme. Euh, je suis devenu difforme, euh, je prie Dieu que mes sœurs ne touchent pas ces choses. Amen. Amen. Tout Amen. Que. Évidemment, on prie ça. Mm. Ceux qui sortent, effectivement, oui. ils vont regarder dans les vitrines. Mm. Ils vont voir les autres. Oh, mm. j'ai vu tel, tel, tel. Dieu. Il était comme ça. Il a fait, on a tiré. Mm. Je vais aussi tirer. Ma soeur, ma Vraiment. soeur, ne va pas dans cette voie. Mm. Mm. Alléluia. Parce qu'il y a un Dieu qui t'a créé. Alléluia. Il a la capacité. Amen. Vous savez ce que j'ai entendu mm. oh, J'ai entendu. Mm. Vous savez pourquoi il y a des rides à ce moment-là rides Moi hein. <rire> C'est normal parce que je suis toujours comme ça. Ah oui, c'est ça. Oui, ça, oui. oui là, là c'est normal. <rire> C'est le mot. Ah oui, oui. Je ne vais pas être venu là où je Je trouve, je vis, je vis. Regardez une chose. Alors on dit, pourquoi la, la peau, oui, effectivement, ce que j'ai entendu, c'est parce que qu'elle elle, elle, elle devient beaucoup plus sèche. C'est-à-dire qu'elle n'est plus irriguée, en fait, elle a plus d'eau en fait, dans la peau. Alors à ce moment-là, elle, elle, elle, elle dessèche parce qu'elle a, elle a soif. Et quand les jeunes filles, vous savez, les jeunes filles, jusqu'à 5 ans, nous avons mmh. la peau, il ont... mmh. et puis je dis aussi, vous qui êtes jeune fille, puisque Dieu vous donne la peau qui est encore bien, mmh. si vous commencez avec des, des choses alors que vous êtes jeune, votre peau est bien soignée là simplement, mais en faisant des traitements à gauche et à droite, oui. et en faisant si je ne sais pas moi comment vous vous mettez, elle va guérir vite. Oui. C'est vrai. Mmh. Amen. Tout excès nuit. Amen. Amen. Oh frère, aujourd'hui qu'est-ce que tu as amené <rire> Je sais pas. Nous sommes dans l'enjeu, j'ai envie de t'abuser. Nous reviendrons vite là dedans. Mmh. C'est important. Ça, ça, ça. ça, ça, ça, ça, ça, ça beaucoup de gens n'aiment pas ça, mais c'est pour votre bien. Amen. Amen. Amen. Le produit qu'on vous vend sur le marché sont trop nocifs. En fait. mmh. Pour la bouillie, les choses naturelles. Mmh. Naturelles, évidemment, on n'a pas pouvoir vous écorcher la peau, non alors il dit bon voilà que c'est tout à fait parce que ça sèche effectivement euh, la peau et euh, elle manque de l'eau mais, mais non si cette peau là reçoit de l'eau elle, elle redevient bien je, dis pas à Dieu. je connais une dame qui était sèche de peau mm. Mm. non seulement de peau mais de tout c'est ça la vieille non Amen. mais qu'est-ce que Dieu a fait il a répondu Amen, Amen. J'ai toujours eu à pouvoir dire, quand vous lisez cela, ce n'était pas seulement que Dieu l'a fait uniquement pour Sarah. Mmh. Il peut le faire aussi pour toi. Amen. Parce que le Dieu qui a béni Sarah ici, mmh. c'est le même Dieu que tu Amen. bénis. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous disons autrefois. Pour un croyant, il y a rien n'est impossible. Mais arriver à ce point-là, c'est impossible. Et m'a bon. Non, Dieu peut rajeunir ta peau. Amen. Amen. Tu, ça dépend pourquoi parce que Dieu peut tout faire avec toi seul. Oui. oui, oui. Alléluia. Amen. Amen. Oui, Amen. Ah. tu veux avoir une belle peau, une belle capable, Amen. Amen. Oui. vous êtes réterné. Amen. C'est vrai. Vous limitez trop Dieu, frère et no, soeur. Ah. C'est vrai. Vous les limitez, c'est sûr et certain. Parce que, comme on parle maintenant, ah, vous lisez, mais la Bible n'est pas que rien n'est impossible à l'éternel. Amen. Amen. Amen. Donc, Dieu est à mesure de te donner. Mais alors, pourquoi tu lui demandes la belle peau mmh. Parce qu'il faut que tu dises à Dieu la raison pour laquelle tu lui demandes. Oui, oui. Ouais. Amen. Parce il demande. Parce qu'il est disposé à te donner. Donc, mais <rire> tu veux cette peau. Pourquoi mmh. Amen. Je veux une jeunesse éternelle. C'est là, mmh. Comme les hommes disent. Mais en fait, pourquoi tu veux cette jeunesse éternelle ici parce que moi, j'ai été redonné. Est-ce que vous suivez La Genèse, éternelle, tu l'as. Parce que un fils de Dieu et une fille de Dieu ne va pas vieillir, mon frère. Ce qui vieillit, c'est la terre qui va rentrer à la terre. Amen. Mais toi, non. Amen. Ton intérieur est toujours aussi frais, jeune, frère. Parce que tu es un fils de Dieu. Tu ne vieillis pas, tu es éternel. Amen. Maintenant, s'il y a des problèmes de santé sur ton corps, mmh. tu peux dire, Seigneur, ah. je veux que tu me rétablisses. Amen. Il va le faire. Pas Amen. pour Amen. Amen. que, fais-moi que je sois toujours la plus belle. Dieu ne va pas travailler avec toi. Oh. On voit que ma peau est toujours la meilleure de peau de tout peau. Dieu ne va pas s'intéresser à ça. Ah. Il doit y avoir une raison pour laquelle, Amen. Seigneur, je veux ça parce que j'ai un problème. Amen. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est sûr et certain, ma soeur. Amen. Tu viens ici, on prie pour toi, Amen. ça changera. Amen. Amen. Amen. C'est sûr. Vrai, frère. Oui, vrai. Dieu veut que tu l'appelles oh, Comme j'ai dit ici, Dieu n'a pas demandé facilement la chose. Non. Seigneur, tu l'as dit. Rien n'est impossible. Amen. Vous remarquerez très bien que quand on est malade ici, avec son intérieur, on prie. Dieu crée. Amen. Il ne peut pas faire avec ta peau. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Oui, ou pas? Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Hum. Dieu connaît le besoin de l'homme. Amen. Amen. Si nous demandons quelque chose de la bonne manière, Dieu va le faire. Amen. Amen. Amen. C'est vrai. Mais quand nous demandons mal, alors nous disons, alors voilà que les dix vierges sont donc sorties. Qu'est-ce qu'on voit Nous disait effectivement, les vierges folles ne se rendent pas compte qu'elles étaient folles. La folie de quelqu'un se manifeste effectivement lorsqu'on lui donne des conseils. Est-ce que le proverbe dit C'est lui qui refuse les conseils de le la Je connais tout, je, vous n'avez absolument rien à me dire. D'ailleurs, si moi j'ai besoin, ben, Dieu va me l'aider moi-même. Non, mon frère, mon soeur, Dieu a placé quand même des hommes. C'était comme des vierges, oh, Mais c'est vrai, on ne se rend pas compte, mais c'est vrai. En ce moment tellement des gens se sont tellement orgueilleux. Et, est, Satan est très rusé, en fait. Il n'écoute plus les conseils. Il devient maître de main. C'est comme j'ai toujours eu, c'est vrai, cet homme de Dieu avait raison, dans une assemblée, la nôtre, c'est vrai que pensé, je pas beaucoup, beaucoup de mais quand Dieu a placé un homme qui vous conduit, vous n'aurez jamais la connaissance plus que cet homme, ah, surtout si c'est un homme appelé de Dieu, un homme est appelé de Dieu. Frère, Dieu ne fait jamais chose dans le désordre. Mmh. Et quand il doit faire quelque chose de tellement si important et précis, cet mmh. homme aussi est averti. Mmh. Parce que mmh. tout doit marcher dans l'ordre. Mmh. Amen. Amen. Amen. Amen. Bon, Dieu m'a dit, et puis il dit rien à son serviteur. c'est pas normal. Mmh. c'est pas normal. Mmh. c'est pas comme ça que Dieu. Parce qu'il ne peut pas t y avoir deux têtes dans une église. Jamais. impossible. Mmh. Il n'y a seulement qu'une seule tête. Alors. Quand Dieu fait quelque chose, à ce moment-là, il y a une relation qui se fait. Donc la tête qui est là, mais puisque c'est lui qui doit conduire. Dieu, quand même, lui montre que c'est ça que je veux, c'est ça que je veux, et ça, je veux. Et quand la personne vient, comme ça, je disais effectivement, dans fois, face c'est la grâce que Dieu nous a conduite, évidemment. Mais vous venez, je m'assieds simplement avec vous. Je peux rire avec vous. Je ris, je vous sers dans le bras, je ris avec vous. Je sais à qui vous êtes. Amen pensez pas parce que je vous serre dans les bras, je l'ai avec mmh. vous, effectivement. Mais c'est comme cela que Dieu veut que je sois. Mmh. Mais quand tu viens avec ta situation, ton problème, tu t'assieds, tu commences à voir parler, effectivement. Vous ne réalisez pas, en fait, oui, oh, mais on va le dire, mais on le connaît, ce frère, c'est bien, on mmh. connaît, effectivement. Mmh. Mais vous ne vous êtes pas rendu compte que quand vous venez, vous avez dit, Seigneur, je viens t'implorer la grâce, dis-moi ce que je dois faire. Mmh. Salomon, il fallait que Dieu fasse quelque chose à travers de lui pour qu'il soit établi au à ce moment. Il fallait aussi que Dieu prouve au peuple que c'est Salomon ici. C'est quelqu'un dans lequel je placé quelque chose. Vous vous souvenez, non Quand tu avais des problèmes avec les femmes. Sur un certain frère, Dieu n'est pas un Dieu qui dort, c'est un Dieu qui voit. Donc effectivement, effectivement, c'est le fait de pouvoir avoir la grâce, de pouvoir écouter, de se conformer. Et ils avaient toutes, vraiment, les lampes, effectivement, qui étaient allumées, ils partaient, effectivement, oh, je leur Mais ils n'étaient pas sensés, ils n'étaient pas sages, ils étaient insensés. Et ils n'écoutaient rien. Nous avons, personne ne peut lui dire quoi que ce soit, nous partons, nous partons. Non mon frère, il faut écouter ce que l'Esprit dit. Amen. Amen. Amen. Celles qui étaient sages, on lui a pouvoir prendre de lui. Amen. Le Saint-Esprit ne peut jamais conduire un frère ou une sœur à pouvoir se révolter. Amen. La vérité. Dieu te bénisse mon frère. Tu as le silence dans la salle, non Regardez-moi ici, s'il vous plaît. Le Saint-Esprit ne peut jamais conduire un frère ou une sœur à se révolter. C'est vrai. Amen. C'est 100%. Le Saint-Esprit... Tous, chacun à se soumettre. À lui. Et surtout si c'est un enfant de Dieu, il lui ouvre les oreilles. La grâce que vous pouvez voir, c'est comme Marie qui a Marie était assise au pied du Seigneur, elle avait les yeux ouverts, la bouche ouverte, parce qu'elle est... Tout ce que le Seigneur disait était les choses qui entraient dans la personne. C'est-à-dire que c'est autre chose n'avait pas de place en fait. Alors il écoutait, il entendait effectivement, c'est tout ce que Dieu dit, c'est ce qu'il faut. Alors vous remarquerez très bien que, à la fin, bien qu'ils avaient la langue effectivement, vous avez la lumière effectivement, à la fin, le Vierge folle, vous ah, savez ce qui s'est passé? Lorsqu'ils ont vu effectivement, que leur langue commençait à s'éteindre. Frères et sœurs, ne pas écouté les conseils que les Saintes Écritures vous disent. Et vous avancez selon votre propre façon de pouvoir faire, vous n'arriverez jamais à réussir à quoi que ce soit. Amen. Ce que Dieu dit dans Sa parole est tellement si important pour le croyant, c'est comme ça que tu réussiras avant le croyant. Qu'est-ce que le prophète dit, mais moi sagesse j'ai pour demeurer le discerner. De C'est lui qui m'écoute, mais il vivra. Amen. Le Proverbe 8 oui, Il réussira effectivement parce qu'il a l'oreille pour écouter les choses. Alors, nous disons. Alors remarquons très bien que même dans le chapitre 20 d'Apocalypse, il est parlé en fait de la première résurrection. La seconde résurrection. Vous vous souvenez, non Amen. Heureux ceux qui ont pas. Première rédaction, car la seconde second moment n'aura point de vue sur eux. Vous vous souvenez donc... donc il y a toujours un groupe, deux groupes séparés. Même parmi les croyants. Alors, il y a un groupe effectivement qui a une position tout à fait particulière, différente, par rapport aux autres. Quand le Seigneur dit, je veux que là où je suis, que ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, vous suivez, afin qu'ils voient à moi. Vous avez entendu cela Amen. Si nous prenons dans le livre d'Apocalypse, chapitre 3, je vais terminer. qu'on a discuté. Pour qu'elle soit. Et Voici, je me tiens à la porte que je frappe. Si quelqu'un entend ma voix ou ouvre la porte, que j'entrerai chez lui, je souperai avec lui ou lui avec moi. Et 21 dit C'est lui qui vaincra. Je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. bien ça? C'est lui qui va vaincre. Je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Est-ce que vous entendez très bien ça Donc, le Seigneur, lui, il dit que pas ah, à côté de lui, non, il dit, mais sur mon trône, sur mon trône à moi, je serai avec lui. Il dit, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu, et me suis assis avec mon Père. Sur son trône. Est-ce que vous réalisez le rapport qu'il y a, mon frère et ma soeur Il dit Moi, je vaincu. Et comme j'ai vaincu, je suis assis avec mon père sur son trône. Comme moi, je vaincu, je me suis assis avec mon père sur son trône. Chapitre 4 d'Apocalypse, l'Apocalypse dit « Après cela, je regardais, voici, hein, une porte était ouverte dans le ciel, la première voix que j'avais entendue comme le son d'une trompette me disait « Monte ici, je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite de temps. » Aussitôt, je fus ravi par l'esprit et voici, il y avait un trône dans le ciel et sur ce trône, quelqu'un était assis. Si vous continuez à pouvoir lire, effectivement, vous pouvez voir. La description de ce qu'il y a autour de ce trône. Et effectivement, et comment les choses se passent, effectivement, pour celui qui est assis sur ce trône-là. L'adoration, tout ce qui est dans les cieux. La crainte, le respect, comme vous souvenez, effectivement, les aïeux effectivement aussi. Comment effectivement celui qui a le trône effectivement, soit la gloire, l'honneur, effectivement, et tout. Et lui, il dit. C'est lui qui vaincra. Je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Mmh. Comme moi je vaincu, et je suis assis avec mon Père sur son trône. quand même fort mon frère et ma soeur de pouvoir voir cette relation et lui il a vaincu il est assis sur le trône de son père est ce que vous suivez est ce que vous saisissez non mon frère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 si cette parole n'avait pas été prononcée, ni toi ni moi ne serions jamais avec lui. Vous savez mon frère et ma soeur, si il n'était jamais écrit, prononcé, que tu ne permettras pas que ton sein voit la corruption, mm -hmm. jésus dit notre Seigneur ne serait jamais ressuscité. Mm -hmm. Parce que vous suivez, il mm -hmm. pouvait venir sur la terre, vous m'entendez, mm -hmm. marcher, guérir le malade, mm -hmm. mourir comme tous les autres prophètes. Mm -hmm. Mm -hmm. Même si, dans le profond Dieu, il fallait. Christ puisse ressusciter, il fallait que Dieu l'ait prononcé. Amen. Puisque cela a été prononcé, quand Christ est entré dans le monde, il avait la force, l'assurance de dire, détruisez cet homme. Je le rebâtirai. En jours. Pourquoi non Parce que... Cela était déjà dit, t'es lui. Hein? Amen. Amen. Écrit. Depuis que il a prié en disant Père, ben, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi. C'est sûr et certain, mon frère, que ceux qui sont réellement de Dieu que Dieu lui a donné, sur le certains aussi vrai que le cieux et la terre existent, ils ne pourront jamais manquer. Mm -hmm. Là où le Seigneur s'est là, mm -hmm. si toi, tu es l'un d'entre eux, tu seras à côté de lui. Amen. Écoutez d'abord avant d'aller plus. Écoutez d'abord. Mm -hmm. Vous savez quand le Seigneur dit que Là où je suis, ce que tu m'as donné, je veux qu'il soit avec moi. Mon frère et ma soeur, cela veut dire quelque chose de tellement si profond et si important pour le croyant, C'est lui auquel Dieu m a accordé la révélation. Écoutez-moi ce qu'a possible, c'est là que vous comprenez l'importance réellement de la révélation de la parole de Dieu. Dieu est le seul qui peut te révéler toi mon frère, toi ma soeur, ou toi en tant que fils de Dieu, ta place est trouvée. Amen. Amen. Frère, c'est vrai que nous connaissons cela. Maintenant, regardez Dieu. Vous voyez que dans les scènes d'écriture, il dit, c'est lui qui vaincra. Je le ferai asseoir avec moi sur mon trône comme moi j'ai vaincu. Et Je me suis assis effectivement sur le trône avec mon père. Posez-vous un peu la question de pouvoir savoir. Quand il parle effectivement à celui qui vaincra, parce que là où il est, le trône où il se tient, c'est là où tu es censé pouvoir être. Vous vous souvenez Et Pour que tu y sois, il dit, il faut que tu puisses vaincre. N'est-ce pas vrai oui. Ça veut dire que ce n'est pas donné. Vous me suivez, frère. Il a prié, mais ce n'est pas donné. Il faut que toi, tu puisses arriver à pouvoir vaincre. Pour que tu prennes la place, effectivement, qui t'est destinée, il faut que tu puisses arriver à pouvoir vaincre. Cela maintenant, que l'homme prend conscience de ce qu'il est par rapport à la promesse que Dieu lui a faite. Écoutez d'abord, vous vous souvenez, nous avons parlé ici avec vous, quand Dieu a dit à Abraham, « Sarah ta femme t'envoie un fils. » Vous vous souvenez mm -hmm. Je vous ai dit, même si Lot avait sa femme qui était juste à côté, et qui était aussi stérile, la femme de Lot ne pouvait jamais enfanter, parce que la promesse n'avait pas été faite à Lot et à sa femme, mais la promesse avait été faite à Abraham, et à Sarah Amen. Amen. Amen. Amen. Oui. donc Abraham savait que c'était à lui Sarah savait que c'était à lui okay. maintenant comme Abraham le savait voilà maintenant que le combat vient dans sa vie tout lui montrait effectivement que c'est pas possible malgré que tout lui montrait que c'était impossible Abraham a persévéré. Amen. Amen. Amen. Écoutez, Amen. frère, que Dieu te bénisse. Amen. Écoutez, mon frère. Abraham savait une chose, que cette chose-là lui était donnée à lui. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Donc, les situations difficiles allaient parvenir effectivement à être sur le chemin d'Abraham. Son corps, tout ce qui était autour de lui, montrait qu'effectivement pas possible que tu puisses avoir un enfant. Et puis en plus de cela, ta femme est déjà vieille, avancée en âge. Oh, regarde, peut se faire. Mais en fait, la différence entre l'autre et Abraham, c'est que Dieu avait parlé à Abraham, clairement. Regarde, les étoiles du ciel. Et puis après, un peu comme en général, et puis il s'approche encore de lui pour lui dire mais en fait ce n'est pas la garde dont je parlais, je parlais de Sarah. Mm -hmm. Sarah là, la vieille là, la stérile là, je ne t'ai pas demandé de me faciliter, ah mais c'était Sarah qui voulait faciliter, faciliter la tâche à Dieu avec Norma, vous vous souvenez oui. Prends gare, effectivement, on va s'évente, évidemment. Et puis, comme ça, ça va arriver, ainsi de suite, avec Ismaël, pas de problème. Mais Dieu n'a jamais demandé qu'on lui fasse la tâche. Mon frère et ma soeur, mm -hmm. il y a une chose de Dieu qui doit se manifester en toi. Mm -hmm. Quand la parole de Dieu déclare une chose, pour toi, en tant que fils de Dieu, la persévérance. Amen. Amen. Alléluia. Nous répétons ce mot, frère. Mais en fait, nous ne l'avons pas. Quand nous ne l'avons pas, ce que la chose n'est pas pour nous. Qu'est-ce qu'il faut vaincre Pour un fils de Dieu, dans un temps comme celui-ci, par exemple, qu'est-ce qu'il faut réellement vaincre Parce que la promesse, c'est que le Seigneur... A vous savez, j'ai terminé par là, si vous plaît. Donc, nous l'avons entendu, que là où je suis, que tout ce que tu m'as dit, c'est aussi N'est-ce pas vrai Qu'est-ce que l'apôtre Paul a dit A un signe donné, à un vous non Amen. Et qu'il dit, et nous serons toujours... Je vais regarder bien, c'est écrit. Un descendu de Siam, je vais vous dire. Un descendu de je, vais... ambitia, je vais... Oui petite un je pense, c'est ça. Il oui. dit, et... voici en effet, effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur, nous le vivants restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne démonterons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même a ainsi à donner à la voix de l'archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement, ensuite nous le vivants qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Amen. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. N'est-ce pas vrai Amen. Vous avez entendu, non C'est pas avec tout le monde. Hein? C'est un groupe bien de peuple bien, bien, bien, bien défini. Et nous serons toujours avec le Seigneur tous les jours. Je reviens encore. Regardez, frère. Vous vous souvenez quand le Seigneur a dit à Élie il va effectivement partir. Il fallait qu'il puisse rejoindre Élisée à sa place. Vous vous souvenez, non Qu'est-ce qui s'est passé Pendant qu'Élie avançait, Élisée s'approchait. Tous les autres savaient qu'Élie allait être enlevé. Ils au courant de ce message, ils allaient oui, très bien. Oui, C'est pas vrai ah, oui. Ils ont regardé. Élisée suivait Élie. Élie dit à Élisée Mais reste ici, ne t'approche pas moi, reste ici. Qu'est-ce qu'Élisée lui a dit pas mais par ton par je ne t'abandonnerai pas. Non pas une fois, non pas deux fois. Élie insistait, reste ici. Pourquoi cet homme persévérait ainsi Mais parce qu'il y avait quelque chose de Dieu avec lui et Élie. Les autres n'ont pas bougé. Ils Isabelle était assis, effectivement, ils n'ont pas bougé. Posez-vous la question, mon frère. C'est vrai. À ah, celui qui vaincra, qu'est-ce que toi, tu dois vaincre, toi tout le monde ici croit aussi la parole mmh. tu es aussi du nombre de ceux vous savez dans le monde aujourd'hui il y en a tellement beaucoup en fait mais qu'est-ce qui te différencie si toi et l'autre quelle différence y a-t-il entre toi et l'autre mmh. frère tu sais nous nous sommes sortis des dénominations et nous suivons le Seigneur. Mais en fait, qu'est-ce que tu fais vraiment de différent par rapport à la dénomination Qu'est-ce que tu fais de différent par rapport à ceux qui... Qu'est-ce que tu fais de plus différent Parfois, vous serez surpris de voir que les gens qui sont dans la dénomination font plus que vous. Je donne un exemple. Dans les les offrandes. Pour que vous donniez même les offrandes de la Bible, c'est toujours un problème pour vous. Je donne un exemple. Mais si vous avez une nation, <rire> le pasteur s'est dit écoutez, j'ai au moins 4000 euros de factures que je n'ai pas su payer, il ne va même pas sortir les emblèmes sont déjà. Ouais. <coughs> Nous avons un problème d'électricité, il ne va pas sortir demain entends les frères et les sœurs de mon mmh. nous là, Mais vous, quand on dit, euh, on a ah, mais, euh, mais il devait prendre soin, hein, il devait quand même voir si c'est l'œuvre de Dieu Dieu devait en prendre soin quand même. Hein? Mmh. Non, c'est un exemple que je donne. Je donne. Mmh. Oui. Vous puissiez comprendre. Quand on doit prier. Prenons un temps pour voir après la prière, effectivement. Même ici, j'ai toujours dit, hein, après la réunion, mm -hmm. Dieu soit béni pour ceux qui restent. Mais dans l'illumination, allez-y. Hein. Mm -hmm. vous trouvez les gens à donner aux prières. Vendredi, ils sont là le soir, dans la, la j'étais toujours à tenir. Dans la salle, là, où on prie, effectivement. Ils prient, ils prient, ils prient effectivement. Ils prie, prient, prient, prient, prient, prient, c'est comme ça. Hein. Mais mm -hmm. chez vous. D'ailleurs, bien que je pas un petit peu de temps, on commence à se fatiguer, on tourne le pouce, c'est vrai. Je le sais. Mais dans les autres endroits, c'est pas comme ça. Les gens ont besoin de Dieu. Ils ont besoin de la parole de Dieu. Et ils se mettent à pouvoir prier, effectivement. Mais vous, quand Oh, nous sommes différents de de nos frère. Mais c'est vrai. Mais qu'est-ce que vous faites de plus que eux par rapport à eux La grande différence que nous avons, frère. Ce que Dieu nous a donné, la révélation. Amen. On glorifie Dieu pour cela. Mais qu'est-ce que vous faites avec la révélation que vous avez reçue Qu'est-ce que vous faites avec la parole que vous avez reçue Frères et sœurs, il y a des gens qui viennent ici pour la première fois. Je toujours dit dire, hein? ces gens viennent, on les fait lever, bonjour, bonjour, et puis après ils sortent. Personne ne se soucie d'abord, savoir... Où est-ce qu'ils ont Qu'est-ce qu'ils sont effectivement Est-ce que, frère, on ne peut pas vous amener, venez, un peu, on va parler un peu, on va prier. Après la réunion, on peut prier un tout petit peu. Les gens qui viennent parfois, ils sont, vous ne le connaissez pas tellement, très limite. Pour la première fois, qui s'empresse de voir, on me dire, mais je vais m'approcher de Dieu. allez dans l'invitation, vous trouverez. Mm -hmm. Quelqu'un vient pour la première fois dans votre assemblée, ou quelqu'un qui n'est pas venu à longtemps, on l'entoure, on l'approche, effectivement, pour prier avec la personne. Amen. Amen. Pourquoi on fait cela Parce qu'il y a quelque chose au-dedans de vous. Il fait que Dieu a fait quelque chose pour moi, je dois atteindre un but pour l'autre aussi. Vous persévérez à bien faire ce que Dieu a fait de vous. vous. Amen. Regardez vous, frère, c'est sur les cas. Oh, nous allons au ciel, frère, dans quel ciel vous allez aller. Vraiment. Nous régnerons avec lui, avec qui. Même pour prier pour quelqu'un, on n'a même pas 5 minutes pour le faire. Mais quand tu as critiqué une personne Vraiment. Même les, les crédits que vous avez mis dans vos téléphones, c'est C'est bon. vrai. Prends le temps là de critiquer la personne, prends le temps de prier. Elle oui. dit, mais mon frère, je ne t'ai pas vu où ma soeur, approche-toi, on va prier ensemble. Oui, mon frère. Moi, je l'ai toujours dit, ainsi hein, un frère, même aux études, chez moi, à la maison, tous les jours, j'ai cherché des gens au prier tu Je savais où Dieu m'avait ramassé. Ça fait l'importance d'aider aussi l'autre. Pourquoi Dieu le courage effectivement le nouveau qui vient Parce qu'il vient, vous êtes toujours dans votre groupe à vous. Vous parlez avec celui-ci et l'autre effectivement il ne se retrouve pas. Et pourtant il vient dans un lieu où se trouvent les croyants. Votre problème, vous êtes devenu tellement si élevé, pas vous l'abaissez pour l'autre en fait. Ah je vais aller au ciel avec Jésus aussi. Ce que Dieu t'a donné de pouvoir d'abord faire sur la terre, c'est pas il va pas le faire. Il faut que quelque chose se passe au temps de chacun, frère. Donc, on est trop occupé pour soi-même, pas pour l'autre. On sait même pas où il habite. Et puis, il y a ceux-là qui sont des frères, ils sont même mal dans la maison. Tu ne sais même pas. On attend que les pasteurs les fassent, mais les pasteurs a beaucoup. Nous avons les messages, nous avons les messages, mon frère. Ce que Dieu attend de toi, ce que tu vois, ce que tu as, Amen. vaincre quoi Tu dois vaincre l'égoïsme. Tu dois vaincre l'amour de soi-même. Moi, moi, moi, non. Mais le Seigneur, ce n'est plus moi. Tu dois voir aussi mon frère. Cet homme ou cette femme, ils ont besoin de toi. Amen. Je dois m'offrir aussi Amen. aux autres. Parce que tous ceux qui viennent ici, ils ont besoin de cela. Amen. Ils ont trouvé effectivement l'égoïsme dans le monde. Ils viennent Amen. ici pour voir trouver l'ouverture. Mmh. Mais ils vous trouvez chacun Amen. comme ça. Mmh. Il y a un problème. Amen. Il y a un souci quelque part, on et Et quand, quand vous avez un problème, pour vous, pasteur, priez pour moi, je suis, j'y suis, suis, Mais quand l'autre a un problème, vous n'avez pas à vous mettre à genoux aussi. Amen. Votre problème à vous est plus important que celui de l'autre. Qu'est-ce que l'Écriture te dit, toi? Considérez aussi les intérêts des autres. Amen. Amen. Amen. Donc, je veux maintenant, parce qu'il faut vaincre mon frère. Vaincre, et bien, ça, ça ne pensais qu'on va partir comme ça. Non! Tu as une nature que tu dois arriver à pouvoir vaincre. Quand, quand on te donne un conseil, il faut savoir écouter. J'ai toujours dit, mon frère, je regarde toujours la nature des gens. Quand quelqu'un vient chez moi, enfin, vient me voir, je lui parle effectivement. Mm. Quand tu l'entends commencer à se justifier du ce qui mm. oublie. Mm. C'est un conseil, que je vous donne un, un frère ou une soeur. Il eh vient, voilà, frère, je vais vous voir, j'ai un problème, effectivement. Dis, bon, ça, ça bon, moi je pense, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah. parfois je regarde, je me dis, oh, vous avez raison, il n'y a pas de problème. Mm. Ça sert à rien. Un fils de Dieu n'a pas se justifier. Tu as un problème, tu as un souci, tu viens pour demander un conseil, mm. écoute mm. le conseil. Amen. Mm. Si Amen. tu n'as pas besoin de conseils, ne viens pas. Amen. Mais si tu en as besoin, alors écoute. Amen. Et c'est la même chose, mon frère, pour ton frère qui vient vers toi, qui a besoin de toi. Amen. Alors si tu as besoin de ton frère, va expliquer, Seigneur, mon frère, voilà, tu en as tel besoin, effectivement. Amen. Pas extrapoler. Dis ce que tu as comme besoin. Et si c'est un fils de Dieu, il agira en fonction. Amen. Amen. Nous avons besoin, frère et sœur. D'être comme l'Écriture le dit, de l'être de Amen. Amen. Nous sommes trop égoïstes. Et nous disons que nous avons la parole. Nous disons que nous avons... Frère et sœur, combien de fois tu étais à genoux pour prier pour un tel frère ou une telle sœur dis bon, voilà, nous avons tel... Par exemple, je te regarde, j'ai juste un exemple. Je vais terminer par ici. Je regarde ce frère. Je viens. Il vient avec des requêtes. Quand il dit, prions pour le requête. J'ai béni Dieu, parce que je crois que j'ai dit, on a prié beaucoup pour le frère Samuel. Mais les autres requêtes. Écoutez, celui qui élève la voix. Alléluia. C'est ce genou. Mm. Mm. Amen. je m'en pas. J'ai et j'ai dit, vous savez, moi je souffre beaucoup. Hein. Oui. J'ai dit, Seigneur, ce ah, peuple, mais... je ne sais pas, te... qu'est-ce qu'il qu qu faut faire, Père mm. oh, Dieu, Vous êtes trop pourcueilleux. Hein? Mais quand il s'agit de votre problème, mm. votre fils à vous, vous voulez que tout le monde pleure ici. Mm. Voilà. Quand c'est quelqu'un d'autre, mm. mm. Même pour vous entendre, c'est lui qui dit « Seigneur, pardonne, Seigneur agis, Seigneur guéris. » Lui, lui, ici, je l'écoute. Et je regarde vers vous. Non. Mais quand c'est le cas de votre enfant, votre neveu, -en cousin, c'est ici que vous voulez parler. Que tout le monde doit prier ici. Mm. Mais l'autre, quand la requête qui vient de l'étranger, vous ne priez pas. Vous ne priez pas. alléluia. La seule tu entends que vous avez prié vraiment, c'est de faire ça bien. Mm. C'est vrai ou pas? Dans quel ciel vous voulez aller Et quel message vous avez reçu Quelle lumière que vous avez Les dénommées vont vous précéder, frère. Les vols.